et lors de la partie questions-réponses, il pourra éventuellement répondre à nos différentes questions. Je vais donc de suite faire appel au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, monsieur Lambert Noël Mata. Monsieur le ministre. Madame et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs la presse, avant de livrer mon propos introductif, je voudrais apporter un réaménagement dans ce qui a été décliné tout à l'heure. Après mon intervention, suivra la présentation du ministre de la Santé et nous passerons directement aux questions-réponses. La COVID-19, qui affecte tous les pays du monde, dont le nôtre, depuis deux ans, Amener chaque gouvernement à élaborer des stratégies de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de cette pandémie. Les mesures prises dans ce sens par chaque État sont quasiment identiques. En ce qui concerne notre pays, le Gabon, l'on note que les mesures individuelles et collectives, contraignantes et dictées par le gouvernement de la République au début de la pandémie, ont laissé place au fil de son évolution à des allègements notables. À ce jour, la prévention, le test PCR, le vaccin et les mesures barrières Reste le seul moyen efficace de lutte contre la propagation de la pandémie. C'est donc sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de Madame la Premier ministre, chef de gouvernement, que j'ai été instruit à l'effet de coordonner la présente conférence de presse. Consacré aux nouvelles mesures. Pour ce faire, je suis assisté d'un certain nombre de membres du gouvernement. Il y a lieu de rappeler que ces mesures, prises le 27 octobre dernier, il y a exactement 46 jours, seront effectives à compter du 15 décembre 2021. Ces mesures sont contenues dans l'arrêté numéro 0559 bar PM du 25 novembre 2021. Quelles sont ces mesures Je voudrais ici si vous relire les dispositions de cet arrêté. Article 2. Pour les passagers vaccinés. En trans le territoire national, le test de dépistage est obligatoire à l'arrivée et sont exemptés d'observer la période de quarantaine. Pour les passagers non vaccinés, en trans le territoire national, il est imposé un test de dépistage à l'arrivée et une période de quarantaine obligatoire d'une durée de cinq jours dans l'établissement hôtelier agréé sur la plateforme de réservation assistance voyage d'herbe. Article 4. Il est décidé d'une augmentation du nombre de rotations hebdomadaires de vols internationaux qui passent de 2 à 5 par compagnie. Cette disposition est effective depuis le 27 octobre dernier. Article 5. S'agissant de la circulation à l'intérieur du pays, les personnes vaccinées, sont exemptés de l'autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur et du test PCR. Les non-vaccines doivent, outre justifié d'un test PCR négatif valable 14 jours, obtenir une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour tout déplacement. Article 6. Il est décidé de la fin de la gratuité des tests PCR. Ainsi, test PCR normal, 20 000 francs CFA. Test PCR VIP, 50 000 francs CFA. Ces tests sont valables 14 jours sur le territoire national et 3 jours pour les vols internationaux. Article 7. Il est fait obligation aux personnes non vaccinées souhaitant accéder aux lieux publics, notamment les administrations, les entreprises, les restaurants, les snack bars, de présenter un test PCR négatif en cours de validité. Pour les personnes vaccinées, l'accès aux lieux publics précité est conditionné par la présentation d'une attestation ou d'une carte de vaccination. Article 8. Les entreprises dont les employés sont vaccinés sont exemptées de la mesure de couvre-feu, notamment les restaurants, les snack bars. Article 9, enfin, toute personne vaccinée est autorisée à circuler aux heures du couvre-feu. à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Je me dois de repréciser ici que ces différentes mesures prises par le gouvernement de la République participent toujours du souci constant des plus hautes autorités de la République, du principe de précaution pour la préservation de la santé de nos populations, mais également pour permettre la relance de notre économie et surtout, et surtout, pour un retour à une vie normale. Après donc ce propos introductif, le ministre de la Santé va nous faire un panorama de la situation économique de notre pays et nous passerons, comme je l'ai dit, à la phase de questions réponses Je vous remercie. Merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert-Noël Mata. Avant que de faire venir, le ministre de la Santé procédera à sa présentation. Messieurs les membres du gouvernement, je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de descendre pour pouvoir assister à la présentation. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, docteur Agui-Patrick c'est à vous. Monsieur le ministre d'État, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, sur instruction de Madame le Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Soukarapanda, il me plaît de vous présenter cet après-midi la situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Diapo. Cette diapositive montre les trois grandes vagues que notre pays a connues, avec une première vague au mois de mars 2020, une deuxième vague au mois de janvier-février 2021, et cette dernière vague, c'est celle que nous traversons actuellement. Lorsqu'on regarde les trois vagues, nous constatons que la troisième vague a été une vague en termes d'intensité importante, avec une durée courte. Et nous avons tous constaté lors de la production des bulletins épidémiologiques combien de fois nous avons eu un nombre important de décès, combien de temps nous avons eu une saturation de nos structures hospitalières et combien de fois nous avons enregistré un taux de contamination important. La différence entre ces trois vagues est liée à l'apparition du variant Delta qui sur le plan de transmissibilité, sur le plan de létalité, est un variant qui a quand même bousculé le monde sur le plan sanitaire. Et aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'après un pic atteint au mois du début novembre, nous avons une tendance baissière significative de cette troisième vague. Aujourd'hui, les derniers résultats épidémiologiques qui ont été... Publié dans nos différents sites, montre que sur les trois derniers jours, sur les 7000 prélèvements qui ont été réalisés, nous n'avons enregistré que 40 cas positifs, ce qui donne une moyenne de 10 à 15 nouvelles contaminations par jour. Cette diapositive montre l'évolution du nombre d'hospitalisations en réanimation et le nombre d'hospitalisations en réanimation, le nombre d'hospitalisations dans des services, montre une certaine corrélation avec la courbe évolutive de la pandémie de la COVID-19. Lorsqu'il y a effectivement eu ce pic au niveau des nouvelles contaminations, nous avons eu un nombre important d'hospitalisations et de réanimations. Aujourd'hui, avec la tendance baissière, nous avons de moins en moins les cas d'hospitalisés dans nos différentes structures sanitaires, ainsi que dans les réanimations. C'est la période propice à laquelle nous devons nous vacciner. Pourquoi période propice Parce que lorsque vous suivez l'évolution épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays, lorsque nous suivons l'évolution de la surveillance épidémiologique dans notre pays, nous constatons qu'il y a une euh, évolution cyclique. Cette évolution cyclique voudrait dire que quasiment tous les deux à trois mois, nous connaissons une vague. Nous avons aussi constaté que lorsqu'il y a une vague en Europe, le Gabon connaît cette vague deux à trois mois plus tard. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans la diapositive que je présentais que cette période propice où nous avons la tendance baissière, nous avons moins de cas positifs et devons profiter de cette occasion pour pouvoir nous faire vacciner massivement. Lorsqu'il y a une vague, parfois le taux de contamination est important parce que le virus circule de manière très active. Et à partir de ce moment, il y a plein de personnes malades, il y a plein de personnes qui développent des formes graves. Donc c'est une période propice. Diapo, s'il vous plaît. Le caprice de la technologie. Diapo. Non, il faut repartir. OK. Diapo-subvention, s'il okay. vous plaît. Alors, quels sont les points de vigilance Pourquoi euh, faire cette vaccination Pourquoi se faire vacciner massivement Parce que, tout simplement, il y a un risque de survenue d'une quatrième vague au premier trimestre 2022, selon les projections qui sont faites. Comme je le disais, lorsque nous connaissons une vague, lorsqu'il y a une vague en Europe, Très souvent, deux à trois mois plus tard, nous connaissons également une vague dans notre pays. Donc, pour pouvoir atténuer l'impact de cette prochaine vague, mieux vaut se faire vacciner parce que, comme on vous le dit, la vaccination protège contre la survenue des formes graves et avec la vaccination, nous avons aujourd'hui une certaine liberté par rapport à la levée de certaines mesures de restriction. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la vaccination Cette diapositive montre que la vaccination dans notre pays a démarré au mois de mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 000 personnes vaccinées dans notre pays et, avec une vaccination complète, à plus de 150 000 personnes ayant eu leur dose complète. Nous constatons sur l'évolution de cette diapositive que le boom apparaît au mois de novembre, au mois de novembre où il y a une, une adhésion massive à la vaccination. Et lorsqu'on regarde aussi la courbe sur la décroissance de la pandémie de la Covid-19, la défermissance de la troisième vague, on peut se dire qu'il existe une corrélation entre le nombre de personnes vaccinées et la tendance baissière de la pandémie de la Covid-19. Sur cette courbe, nous avons bien évidemment, au mois de mars, nous, avions, nous partions avec environ 1 personnes qui avaient été vaccinées et au mois d'avril, petit à petit, les personnes étaient certes toujours dans l'hésitation, mais il y a eu une adhésion progressive. Aujourd'hui, depuis bientôt deux mois, nous avons une moyenne de 50 000 personnes vaccinées par mois. C'est un chiffre très important. Le mois de 7 novembre, nous avons enregistré plus de 50 000 personnes vaccinées. Et avant mi-novembre, nous sommes déjà à plus de 33 000 personnes vaccinées. Et nous avons aujourd'hui un très fort engouement de la vaccination dans nos différents centres de vaccination. Cela montre une fois de plus que la population gabonaise adhère massivement à la vaccination. Cela montre que la population gabonaise croit à cette vaccination qui les protège contre les formes graves, contre ces hospitalisations, et dont l'impact scientifique montre que lorsqu'on est un peu plus vacciné, ça a un impact sur la contagiosité et la circulation de la Covid-19 dans la cité. Donc c'est un point important qu'il faut souligner et qui n'a rien à voir avec toutes les élucubrations qui se font montrant qu'il n'y a pas une adhésion massive de la vaccination au Gabon. Les chiffres sont là, les chiffres sont clairs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est ça le message important à faire passer. Au mois d'août, en termes de couverture vaccinale, nous étions à 5,4 en termes de couverture vaccinale première dose. Au, jour, au mois de décembre, nous sommes à 20% en termes de couverture vaccinale. Il en est de même pour la couverture vaccinale complète, qui est passée de 7,3% pour la première au mois d'août à 15,2% euh, en décembre. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'effectivement, de mars à août, nous avons connu cette phase d'hésitation, qui est une phase qui s'explique lorsqu'on parle du changement de comportement, lorsqu'on parle d'adhésion à tout nouveau processus, c'est ce qui a été observé au niveau de Libreville. Grâce aux nouvelles stratégies qui nous ont été sur les très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, nous avons mis en place la vaccination itinérante dans les quartiers, dans les marchés, dans les grands carrefours. Nous avons aussi développé récemment une grande sensibilisation et la vaccination dans l'administration publique, où les équipes de vaccination sont allées dans les différents ministères sur la base d'un chronogramme validé par Madame le Premier ministre pour vacciner le meilleur, un nombre important des agents publics. Et récemment, nous avons organisé une vaccination dans tous les départements sanitaires de notre pays. En termes de vaccination de couverture, Vaccinal sur le plan géographique, nous pouvons dire que nous sommes à 100% parce que tous les départements ont déjà connu ces campagnes de vaccination itinérantes. Et ce sont ces campagnes de vaccination qui nous ont permis de booster la vaccination pour que d'août en décembre, nous puissions passer de 5,4% à 20% en termes de vaccination de première dose et d'une couverture de 7,3% à 15% pour ce qui est de la seconde dose. Diapo. Vous pouvez revenir à la diapo suivante. Alors, quels sont les groupes cibles les plus vaccinés Les hommes représentent 74% des personnes vaccinées. Nous avons aussi 5% des personnes parmi les vaccinés qui ont plus de 60 ans, 4,4% des personnes hypertendues, 1,3% des euh, personnes diabétiques. Le personnel de santé représente 3% et le personnel de forces de défense et de sécurité 5,5%. Ces images illustrent l'engouement qu'il y a aujourd'hui au niveau des sites de vaccination. Ces sites de vaccination, qui il y a quelques mois, comptaient 10 à 15 personnes. Aujourd'hui, c'est environ 5 000 personnes par jour que nous vaccinons au niveau du Comité national de vaccination. Il y a un très fort engouement, aussi bien à Libreville. Voilà, qu'à Port-Gentil. Ici, nous sommes à Port-Gentil, où le gouverneur de la province de l'Ogoué-Maritime est en train de sensibiliser toutes ces personnes qui sont venues pour se faire vacciner. En arrière-plan, nous voyons que jusqu'à... Nous voyons cette forte mobilisation de la population qu'il y a sur ces différents sites. Rien que la ville de Port-Gentil, c'est entre 1 000 à 1 500 nouveaux vaccinés par jour. Donc, cela montre une fois de plus, comme je l'ai dit, cet, engou cet engouement fort qu'il y a autour de la vaccination contre la Covid-19. Je voudrais dire qu'il y a plus de vaccinaux adhérents que des vaccinaux sceptiques. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Diapo. Quelle est la situation de nos stocks de vaccins Depuis le démarrage de la vaccination dans notre pays, nous avons reçu 1 170 270 210 doses de vaccins. Actuellement, nous, en avons, nous avons utilisé 463 000 doses et nous avons en stock 729 000 doses de vaccins. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui à l'abri d'une éventuelle rupture de stock et qu'il y a des vaccins pour tout le monde. Nous avons adhéré à l'initiative COVAX et à l'initiative de l'Union africaine, AVAT, et les conventions que nous avons signées avec ces deux mécanismes d'accessibilité et de disponibilité des vaccins, c'est une livraison en moyenne d'une fréquence de 100 voire 200 000 vaccins par mois. Ça veut dire qu'il y, y a des vaccins pour tout le monde et nous constatons effectivement cette forme adhésion. cette forte adhésion. Nous avons aussi amélioré la gamme de vaccins dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons tous les vaccins qui sont présents sur le territoire national. Nous avons le vaccin Sinopharm, nous avons le vaccin Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson. Et aujourd'hui, la population a le libre choix de pouvoir faire le choix sur le vaccin qu'il souhaite euh, euh, qu'on l'administre. Donc, c'est aussi un réel succès, même sur le plan diplomatique, avec, euh, sur le plan diplomatique pour montrer que contrairement à d'autres pays qui se retrouvent avec deux ou trois vaccins, le Gabon dispose à son sein de tous les vaccins qui sont aujourd'hui utilisés. Nous avons un vaccin qui n'est pas présent effectivement sur cette euh, liste de vaccins. C'est un vaccin de manière délibérée que nous n'avons pas voulu intégrer dans notre dispositifs vaccinal à cause des effets indésirables que ce vaccin a suscité dans le monde. Diapo. Diapo. Alors, sur les mesures du 15 décembre qui seront appliquées, le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur l'a précisé tout à l'heure que concernant le secteur santé dans le cas de la gestion, proprement dite, de la Covid-19, deux mesures ont été prises, notamment le passage du test PCR à 20 000 en tant que test PCR normal et le test VIP à 50 000. Le test VIP, il est important de le préciser. Le test VIP, ce n'est pas le test que le Gabonais Lambda fait. Le test VIP, ce sont des personnes qui veulent personnaliser le test. Ce sont des personnes qui veulent que les gens aillent au bureau pour pouvoir les prélever, sans que ces personnes n'aillent faire la queue. C'est pourquoi on parle de test VIP. Il ne s'agit pas pour les gens de dire que lorsqu'on va dans un centre de vaccination, voilà, c'est 20 000 ou 50 000. Non. Le test VIP, c'est la personne elle-même qui va se faire vacciner, qui dit je veux une option VIP et c'est 50 000 francs. Diapo. Diapo. Alors, cette fin de la gratuité, effectivement, répond à, à, à deux euh, critères importants. Le premier critère, c'est celui de la soutenabilité financière pour l'acquisition des tests PCR, dont aujourd'hui les coûts d'achat sont très élevés. Il faut dire que même les plus grandes puissances économiques, les plus grandes puissances économiques dans le monde ont rendu payants les tests PCR, parce qu'effectivement, en termes de soutenabilité, dans le cas de la riposte contre la Covid, l'une un, des composantes la plus coûteuse, c'est l'acquisition des tests PCR. Et donc aujourd'hui, aussi bien en Afrique centrale, lorsque vous regardez tous les pays d'Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest, le test PCR aujourd'hui est payant. En Afrique de l'Ouest, par exemple, tous les pays de la CDAO sont en train de s'organiser pour une homogénéisation du prix des tests PCR et le rendre à 50 dollars. Ce sont des informations qui sont vérifiables dans les différents sites d'information qu'on a l'habitude de consulter. En Afrique centrale aussi, je pense que nous sommes le dernier pays qui avons pris la décision de rendre le test PCR euh, payant parce que, tout simplement, nous avons voulu, dans un premier temps, faire en sorte que la population puisse se dépister au maximum. Nous avons également euh, adhéré à la tendance mondiale, aujourd'hui, en matière de riposte contre la Covid, qui euh, s'oriente plutôt vers une priorisation de l'investissement sur la vaccination par rapport au dépistage. Pourquoi prioriser des investissements sur la vaccination Parce que tout simplement, la vaccination permet de lutter contre les formes graves. La vaccination permet, lorsque un nombre important de la population est vacciné, permet de réduire la transmissibilité du virus et le vaccin, il est gratuit il est simplement gratuit, il ne coûte pas cher. Donc tous les pays du monde s'investissent aujourd'hui sur la vaccination, priorisent la vaccination par rapport au dépistage. C'est vrai, il est bien de faire le dépistage, mais le dépistage n'a qu'un seul avantage, c'est de savoir si on est positif ou si on ne l'est pas. Or, le vaccin, il permet de vous protéger, de vous protéger contre les formes graves, mais également de réduire la transmissibilité du virus au sein de la communauté. Donc, nous avons fait une petite simulation pour vous montrer combien ça coûte. C'est vrai qu'on parle de gratuité, on parle de gratuité, on dit que c'est gratuit. Nous avons fait avec le comité de vaccination une, un petit exercice de simulation des coûts. En disant que le vaccin, une dose de vaccin, je parle bien d'une dose, pas d'un flacon de vaccin, une dose de vaccin à l'international coûte 11 dollars à l'État gabonais. 11 dollars, c'est autour de 5 000, voire 6 000 francs CFA. Cette dose de vaccin arrivée au Gabon, nous l'estimons à 10 000 francs. Uniquement le vaccin sans se préoccuper de toute la paperasse qui est autour de la vaccination et des personnes qui y travaillent. Nous avons également fait l'estimation de ce que pourrait coûter un test PCR en prenant tous les différents réactifs qui contribuent à la réalisation de ce test PCR sans pourtant prendre en compte les coûts des personnes qui manipulent les appareils, qui assurent la maintenance. Nous avons estimé ce test PCR au bas mot à 90 000 francs. La prise en charge d'une forme simple de la Covid-19 est à 25 000 francs sans le scanner, parce que lorsqu'on fait le scanner, ça dépend des structures, cette prise en charge d'une forme simple passe de 25 000 à 200 000 francs avec le scanner. La prise en charge d'une forme modérée, c'est la forme où les gens sont très fatigués, qui nécessite un peu une hospitalisation, aussi bien en milieu public qu'en milieu privé, elle est autour de 500 000 à 1 million de francs CFA. Et la forme grave qui nécessite une assistance respiratoire avec de l'oxygène, le coût est entre 3 à 7, à 7 millions de francs CFA. Vous avez vu récemment dans l'actualité une dame qui était dans une clinique privée où les coûts L'hospitalisation de prise en charge se sont élevées à 22 millions. Ça veut dire que lorsqu'on raisonne sur la base de l'efficience, de l'efficacité, le choix que tous les pays sont en train de faire pour éviter des grosses dépenses en termes de prise en charge de forme grave, de forme modérées, de forme simple, même pour atténuer les dépenses liées à la PCR, c'est de privilégier la vaccination contre la Covid 19 qui a montré scientifiquement son efficacité et qui, à terme, pourra permettre d'éradiquer de manière définitive cette Covid-19 comme on l'a vu avec les grandes pandémies mondiales qui ont existé sur Terre. On a parlé de la rougeole, de la polio, de la cocoluche. Ce sont des maladies qui ont... De la lèpre, ce sont des maladies qui ont sévi dans le monde entier. Et grâce à la vaccination, ces, médicaux, ces différentes maladies ont disparu. Donc, en conclusion, je voudrais dire que, en matière de riposte contre la Covid, la stratégie nationale, la stratégie mondiale, qui aujourd'hui, que nous avons adoptée, repose sur la limitation de nouvelles contaminations et la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la Covid-19. Et qu'aujourd'hui, comme l'a indiqué le président de la République, comme nous ne cessons de le dire au niveau du gouvernement, c'est de favoriser, c'est de se faire vacciner massivement parce que les vaccins contre la Covid-19 permettent de tendre vers cet objectif qui est celle de pouvoir réduire la morbidité, la mortalité et de limiter les nouvelles contaminations. Je vous remercie. Merci au ministre de la santé. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous êtes donc priés de reprendre place. Nous et avons donc pense. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons besoin essentiellement des représentants. Le micro. S'il vous plaît. Monsieur. Merci. Nous commençons de suite avec le secteur de l'intérieur. Le représentant. Vous vous présentez, vous, vous rappelez votre média et vous déclinez vos différentes questions. par le bas, le rouge en bas. Le bas du micro, tournez-le. Oh. Bonsoir, monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Bonsoir, Monsieur les membres du gouvernement. Je suis Thomas René de la rédaction du journal en ligne Globe Info. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai une série de quatre questions écrites par mes confrères. La première nous vient de Monsieur Alain Bina de la rédaction du journal en ligne Gabon Quotidien qui aimerait savoir si est -ce que les mesures prises les mesures prises contre pour la lutte contre la, la Covid-19 sont compatibles avec la relance économique étant donné que le gouvernement parle de la relance économique est-ce que les mesures prises actuellement par ce même gouvernement sont compatibles avec cette relance économique la deuxième question nous vient de Guy Germain Dzingui, de la rédaction de la plume de l'info. Qui aimerait savoir, qui pose la question de savoir, qu viendra t il au cas où les populations descendaient dans la rue le 15 décembre prochain, sachant que certains euh, euh, euh, groupes et ONG et d'autres syndicats prévoient un 15 décembre noir Qu'arrivera-t-il au cas où les populations gagnent la route La troisième question nous vient de Pierre Boutamba de MediaPost, qui aimerait savoir comment justifier le fait que les cellules et autres endroits de détention sont saturés après les rafles et autres, après les rafles dans les débits de boissons et autres endroits de plaisance. Ces gens qui sont engloutis dans les lieux d'arrestation, ne sont-ils pas plus exposés dans ces endroits-là à être contaminés par la COVID qu'autre chose euh, La consœur Balbin-Tsam de Gabon Première, Gabon Télévision, aimerait savoir, est-ce que l'autorisation spéciale euh, qu'on retire au ministère de l'Intérieur sera-t-il payant pour ceux qui ne sont pas vaccinés Si oui, quel sera le coût Autre question Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce ministre. Merci. Donc juste après l'intérieur, nous demandons aux représentants de la santé de prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour monsieur le ministre de la Santé, bonjour à tous les membres du gouvernement. La première question est celle du journaliste Gabon Media Time qui demande est-ce que tous les membres du gouvernement sont vaccinés si oui, pourquoi les conseils de ministres se tiennent toujours en visioconférence Le 15 décembre prochain, le Goban va insidieusement acter le pass vaccinal. Ne s'agit-il pas d'une atteinte à l'autorité du chef de l'État qui avait indiqué que la vaccination n'était pas obligatoire L'ordine de Charisma TV demande, au monsieur le ministre, même si le gouvernement refuse de l'admettre, nous avons l'impression que la vaccination est obligatoire. Sinon, comment justifier la hausse du prix du test PCR Sachant que peu sont les Gabonais qui sont à même de payer 20 000 francs, sinon 50 000 francs. Monsieur le ministre de la Santé, on constate que la plupart de ceux qui se sont fait vacciner n'effectuent pas un bilan de santé préalable. Conséquence, certains développent des maladies après la vaccination, ce qu'on appelle les effets secondaires, à qui s'adresser s'il y a décès la troisième vague des contaminations enregistrées depuis le retour des vacances scolaires enregistre une tendance à la baisse avec moins de 10 malades en réanimation. Cette baisse intervient alors que les quelques mesures barrières encore en vigueur ne sont pas vraiment respectées. Comment expliquez-vous cette régression de la maladie Le coronavirus est toujours présent. Est-ce qu'il ne faut pas justement laisser quelques marges de liberté à la population qui vit au jour le jour afin de leur permettre de vaquer à leurs occupations. Les mesures d'accompagnement n'étant plus d'actualité. Question de Gabon 24. On assiste à une adhésion massive des populations à la vaccination. Malheureusement, les sites de vaccination apparaissent aujourd'hui comme des clusters. Les gestes barrières n'y sont pas respectés, en témoignent les vidéos publiées ici et là. Avez-vous prévu une réorganisation des sites pour éviter la flambée Question de Freddy Moussonda de la rédaction de Média 241. Enfin, Monsieur le Ministre, depuis quelques semaines, plusieurs personnes vaccinées n'ont pas la possibilité de retirer leurs attestations de vaccination sur le site monattestationcovid.ga. Quelle sera la conséquence arrivée à la date du 15 décembre prochain Je vous remercie. Merci. Nous passons de suite à une autre intervention, celle donc de la liée à la fonction publique. Madame la représentante, micro juste derrière vous. Bonsoir à tous les membres du gouvernement. Je suis Péla Jimbu de Gabon Télévision. J'ai deux questions. La première est-ce que l'accès aux administrations publiques reste conditionné par la présentation d'un test PCR ou de la carte de vaccination. La deuxième question émane de Steve Piga de Média catholique, qui s'interroge. Quelles sont les dispositions prises en termes d'accompagnement, vu, vu la montée au créneau des enseignants Merci. Nous passons de suite aux questions en au rapport avec le tourisme. Représentant, s'il vous plaît. Merci, chers conseils. Bon après-midi, messieurs et mesdames les membres du gouvernement. Je suis Sinclair Kenge du journal Éco-Santé Africa Environnement. Monsieur le ministre du Tourisme, mes confrères et moi avons rédigé pour vous six questions. La première et la suivante. Monsieur le ministre, nous entrons dans quelques jours dans la période des fêtes de fin d'année. Et pendant cette période, il y a beaucoup de déplacements. Alors, pour ceux qui voudront bien séjourner dans notre pays, quelles sont les précautions que vous avez prises au niveau du tourisme pour sécuriser leur séjour au Gabon C'est une question de la rédaction de Gabon Environnement. Monsieur le ministre... Pourquoi un touriste vacciné depuis son pays doit encore payer pour faire son test Covid à l'aéroport de Libreville alors que la mesure des tests payants ne concerne que les personnes non vaccinées C'est une question de Sandrine Gain du journal Le Nouveau-Gabon. Justement, le journal au le Nouveau-Gabon poursuit avec cette autre question. Depuis l'apparition de la COVID-19 au Gabon, le gouvernement avait promis un appui financier aux acteurs du secteur touristique. Où en sommes-nous aujourd'hui Nous poursuivons avec cette autre question de Brice Ndoutoum du journal Gabon Elite Magazine. Avec un volume de 5 vols par semaine, le Gabon compte des touristes parmi ses Passagers. Si oui, que vient-il chercher alors que le contexte sanitaire ne s'y prête pas Nous enchaînons avec cette autre question de M. Steve Pigard de la rédaction de Cathol TV. Monsieur le ministre, quel est l'état des lieux de la quarantaine dans les hôtels aujourd'hui Et nous clôturons cette phase de questions avec... Monsieur Michel Mbina du journal Gabon Quotidien qui s'interroge en dépit de l'existence de plusieurs mesures barrières à faire respecter dans les structures hôtelières. Certaines de ces structures hôtelières continuent de bafouer ces mesures. Que prévoit votre département ministériel face à ces manquements observés? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Sinclair. Nous poursuivons avec les, le représentant du commerce. Est-il dans la salle Merci. Rapidement, s'il vous plaît, le temps vous à. Oui, je serai fixé. Merci. Bonsoir à tous. Bélin Bekita, Gabon Télévision. Mes préoccupations sont essentiellement liées à la hausse des prix puisque on a comme l'impression que les produits locaux auraient tendance à coûter un peu plus cher que les produits exportés. Euh, C'est une question de notre consoeur Pélagim Gouy de Gabon Télévision qui prenait l'exemple de la bouteille d'huile qui est passée de 1200 à 1500 francs, par exemple. Est-ce une conséquence de la Covid On en sait trop rien. Également, la question de Steve Mpiga, presse catholique, qui demande qu'il y a quelques temps, le gouvernement avait promis, avait mis à disposition pour accompagner les PMEPMI. Un petit fonds, connaît-il exactement aujourd'hui Merci. Merci. Et nous allons terminer avec le représentant des transports. Bonsoir, monsieur le ministre, je suis Freddy mousunda de la rédaction de Média 241. Alors la première question est celle de l'Ordine Ouyane de Charisma TV. Elle se demande, Monsieur le Ministre, depuis un certain moment, on parle du variant Omicron. La fréquence des vols ne change pas. Pourquoi cela attendre Pourquoi attendre que nous, que nous enregistrons le variant sur le territoire gabonais pour enfin relire la fréquence des vols Lionel Beng, de la rédaction de, de Gabon Media Times, s'interroge également, Monsieur le Ministre. Qu'en est-il de des transporteurs qui ne respectent pas euh, qui ne souhaitent pas se faire vacciner en raison de, la, de leur comorbidité pourront-ils pourront exercer après les heures dites du coup-feu Monsieur Steve Piga, dans la province d'Untem, les agents de force de l'ordre ont mis en place des transports des élèves avec le fameux IVECO. Cela justifie-t-il le manque de moyens de logistique dans cette province Autre la dernière question, elle est de Brice Ndoutoum de Gabon, Elite Magazine. La mesure de gratuité de transport reste en vigueur uniquement à Libreville, alors que plusieurs capitales provinciales sont jusque-là privées de mesures de transport présidentiel. À quand l'extension de cette même mesure à l'intérieur du pays Merci, monsieur le ministre. Ce sera tout. Merci. Nous allons donc passer à la partie en réponse. Monsieur le ministre d'État peut-être à la fin et commencer par les autres membres du gouvernement, si vous le souhaitez. Vous allez répondre D'accord. J'ai eu le privilège d'être interpellé par la presse en ligne. Quatre questions m'ont été posées. À savoir si les mesures prises par le gouvernement étaient compatibles avec la relance économique, quid du 15 décembre, si les populations venaient à descendre dans la rue, celui saturé donc d'exposition à la contamination, et enfin passerait temps de la gratuité au paiement de l'autorisation spéciale délivrée par mon département. Je dois indiquer ici, si en ce qui concerne la première question, que nous sommes partis des mesures assez contraignantes à des, mesure, à des mesures allégées au fur et à mesure de la tendance bestiaire donc des contaminations. Aujourd'hui, l'activité économique a repris dans tous les secteurs. C'est visible pour les compagnies minières, comme la Comilogue, pour les commerces, ceux qui opèrent dans la zone économique ça signifie quoi ça signifie que les mesures prises ont pour objectif de nous permettre de revenir à une vie normale donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les mesures qui sont prises pour préserver la santé des uns et des autres avec la relance économique deuxième question Gouverner, c'est prévoir. Pourquoi une fronde de la population, la population descendrait-elle dans la rue pour protester contre des mesures qui sont prises à leur profit Le gouvernement, les pouvoirs publics ont pour mission de préserver la santé des uns et des autres de permettre que nous repartions à une vie normale, de voir notre économie booster et donc relancer. Je ne serai pas de ce qui pourrait arriver. Pourquoi poser donc des actes aux antipodes de la loi Nous aviserons en fonction de la situation. L'exposition dans les cellules. Est-ce que ces personnes sont moins exposées dans les lieux de plaisance, dans les oui qu'ils fréquentent, que les cellules Je veux indiquer ici que ces personnes qui sont interpellées le sont parce qu'elles agissent en dehors de la loi, parce qu'elles enfreignent les mesures qui ont été prises et j'ai indiqué dans mon propos introductif que tous les gouvernements, que tous les pays, ont des mesures identiques. Elles sont de plus en plus contraignantes dans d'autres pays que dans d'autres. Est-ce que, à partir du 15 décembre, pour les non-vaccinés, l'autorisation spéciale dérivée par mon département sera payant. Il s'agit d'un service public, ça n'a pas été payant au début, ça ne sera pas après. Peut-être que vous nous donnez là une idée pour faire en sorte que cette autorisation devienne payante et qui inciterait les uns et les autres à aller se faire vacciner pour pouvoir se passer de ce document. Je vous remercie. Merci. Merci Monsieur le Ministre de l'État. Monsieur le Ministre de la Santé, vous pouvez répondre aux questions. C'est à vous. Merci euh, Monsieur le Ministre de euh, Alors, un certain nombre de questions qui m'ont été posées j'ai je vais essayer de répondre à ces questions. La première question concerne sur euh, la vaccination des membres du gouvernement. Oui, tous les membres du gouvernement éligibles à la vaccination ont été vaccinés. Il s'avère qu'il y a certains membres du gouvernement qui ont des contre-indications à la vaccination et qui n'ont pas pu être vaccinés. Mais tous ceux qui sont éligibles à la vaccination l'ont été. Pourquoi Parce que le gouvernement doit d'abord faire preuve d'exemplarité. Et c'est pourquoi, donc, sur les très hautes instructions du président de la République et de madame le Premier ministre, tous les membres du gouvernement éligibles l'ont ont été vaccinés. à la question de savoir pourquoi euh, les membres du gouvernement continuent à se réunir euh, en visioconférence, je pense que la COVID-19 nous a euh, montré que le télétravail était aussi efficace que le présentiel. Aujourd'hui, avec le télétravail, nous pouvons débattre de toutes les questions possibles. Avec le télétravail, nous sommes aussi efficaces et parfois, nous sommes à l'abri d'un certain nombre d'obstacles qui euh, surviennent souvent lorsqu'il y a des réunions présentielles. Il peut y avoir de l'embouteillage, il peut y avoir un certain nombre de choses. Vous êtes là, vous travaillez, et parfois, vous êtes beaucoup plus optimal. Donc, euh, cela justifie le fait qu'il y ait ces euh, réunions par téléconférence. Et puis, il y a aussi, euh, nous sommes jusqu'à là, astreints à la décision Lié à la limitation du nombre de personnes par rassemblement. Ça aussi justifie le fait que les téléconférences, mais vous le voyez, le président de la République, chef de l'État, reçoit en audience lorsqu'on a un nombre limité de personnes. Madame le Premier ministre organise des réunions au niveau de la primature lorsqu'il y a un nombre réuni. Mais lorsque nous avoisinons les 30, tout de suite, les réunions sont basculées en télétravail et en visioconférence. C'est ce qui justifie cela. Sur la question relative à l'obligation de la vaccination, je pense que nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention toutes les allocutions du président de la République relatives à la Covid-19. Le président de la République a toujours fortement recommandé la vaccination. Et le gouvernement, sur les hautes instructions, du président de la République a toujours demandé à ce que la population puisse se faire vacciner. Nous n'avons jamais dit que la vaccination était obligatoire au Gabon. La vaccination n'est pas obligatoire au Gabon. Il existe l'alternative à la vaccination, c'est le test PCR. Il est bien de faire la différence entre l'obligation de présenter un pass sanitaire, pas un pass vaccinal, il s'agit de présenter un pass sanitaire dans les espaces publics. Et le pass sanitaire se définit comme un test PCR négatif ou une attestation de vaccination. Donc, je voudrais insister là-dessus en disant qu'à ce jour, la vaccination est fortement recommandée et n'est pas obligatoire au Gabon. Il faut dire que les mesures qui sont prises et qui ont été énoncées par le gouvernement ne sont pas des mesures qui euh, sont une, une invention gabonaise. Aujourd'hui, lorsque nous voyageons, nous sommes astreints à la présentation du pass sanitaire pour aller dans des restaurants, pour aller dans des hypermarchés, pour aller un peu partout. Et ça, c'est dans quasiment tous les pays du monde qui exigent la présentation de ce passe sanitaire. Il y a des compatriotes. Hier, je discutais avec une compatriote, peut-être qui va se reconnaître, qui est anti-vax au Gabon, anti-pass sanitaire au Gabon. Et lorsqu'elle va à Dubaï faire ses courses, elle présente le pass sanitaire. Alors pourquoi cette attitude Lorsqu'on est chez nous, on dit que ce n'est pas possible, il ne faut pas présenter le, le, le, le pass sanitaire, on ne peut pas payer le test PCR, alors que récemment, lorsqu'elle était à Dubaï, elle a payé le, le test PCR, à plus de 100 euros, et elle s'est soumise à la réglementation en vigueur en matière de réponse contre la Covid-19. Donc, à un moment donné, il faut que nous puissions euh, être cohérents avec ce que nous, nous voulons, et de soutenir le gouvernement dans son action, qui est celle de pouvoir protéger la population contre la Covid-19. On ne veut plus voir autant de gens mourir. On ne veut plus voir ces questions liées aux oxygène, à l'oxygène dans des hôpitaux. On veut que tout le monde soit bien vacciné. Et lorsque tout le monde est bien vacciné, voilà, les mesures de restriction seront levées et nous serons mieux protégés. Pour ce qui est de la hausse des prix de, de PCR, je vous l'expliquais tout à l'heure en disant que, un, le test PCR est le coût d'acquisition des tests PCR est très élevé et que le choix aujourd'hui, le choix mondial, c'est prioriser l'investissement sur la prévention, sur la vaccination, un tout petit peu au détriment du dépistage, parce que le dépistage coûte très cher, il ne permet pas de guérir, ne permet pas de soigner, or la vaccination permet de pouvoir limiter contre les formes graves. Donc, à partir de là, le choix stratégique mondial porte sur l'intensification de la vaccination qui protège mieux contre cette pandémie de la Covid-19. Euh, la baisse de la tendance, ça aussi, euh, euh, pendant que les élèves... Euh, les élèves, la rentrée scolaire, je vous ai dit que lorsqu'on regarde les chiffres qui vous ont été présentés entre la tendance baissière et le nombre de vaccinations, on peut également faire une corrélation là-dessus en disant que cette tendance baissière précoce peut être inhérente à la vaccination contre la Covid-19 qui a connu un boom au mois de novembre. Donc il y a une certaine logique dans ce qui est dit. Alors, quelle est la marge de la liberté au niveau de la population Je voudrais dire que l'une des mesures, quand même, l'une des mesures mondiales qui a touché à la liberté, c'était le confinement. Lorsque le monde entier, tous les gouvernants ont demandé aux gens de rester chez eux. Ce n'est pas touché à la liberté. Donc aujourd'hui, les mesures actuelles ne touchent pas la liberté de la population puisque la population a une alternative, soit se faire vacciner gratuitement, la vaccination, elle est gratuite, soit faire le test PCR, qui est payant. Moi, je choisirais la vaccination. Heureusement que je suis vacciné. S'agissant des clusters, je pense que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes pour les antivax qui trouvent toujours à redire sur toutes les initiatives gouvernementales visant à protéger la population. Le plus important, c'est que les gens aillent se faire vacciner. Et lorsqu'elles sont vaccinées, elles sont mieux protégées contre les formes graves. Sur le retrait des attestations au niveau de la plateforme, ces derniers temps, nous connaissons une très forte saturation liée au fort engouement de la population. Donc effectivement, il y a eu une amélioration. Nous avons pu redoubler euh, des équipes de travail pour une saisie beaucoup plus rapide de toutes ces attestations, parce que c'est quasiment 5 000 attestations par jour qu'il faut saisir pour pouvoir générer des attestations. C'est ce qui peut justifier ce petit retard que vous constatez lors du téléchargement de ces attestations. Je vous remercie. Merci, merci. merci au ministre de la Santé. Nous allons de suite passer au ministre de la fonction publique et de l'emploi, Madame mathenberg Bonjour. Bonjour. La question de savoir si euh, l'entrée dans les administrations est subordonnée à un test PCR ou à une attestation de vaccination, comme l'a indiqué le ministre d'État dans son propos introductif, il a indiqué que dans l'arrêté, qui a été adopté, signé et entré en vigueur le 25 novembre 2021, indique bien en son article 7 que l'entrée dans les administrations et dans les autres lieux publics est subordonnée soit à la, pré la présentation d'un test PCR pour les personnes non vaccinées, soit à une attestation de vaccination pour les personnes vaccinées. Ce qui signifie que comme l'a dit le ministre de la Santé, c'est une alternative. Pour des raisons de santé collective, soit vous présentez vos tests PCR, soit vous présentez votre attestation vaccinale. Je citerai pour exemple ce qu'il se passe actuellement lorsque nous allons, nous, les membres du gouvernement, en audition à l'Assemblée nationale. Nous nous y rendons pour être auditionnés. Nous avons l'obligation de présenter soit notre carte vaccinale, soit un test PCR pour prouver que nous respectons cette obligation. Donc que vous soyez usager, que vous soyez parlementaire, que vous soyez agent public, que vous soyez un client, que vous soyez un, un, un tout ce que vous voulez, vous voulez entrer à la fonction publique, vous voulez entrer à l'Assemblée nationale, vous voulez entrer à la primature, vous présentez soit vos tests PCR une validité de 14 jours si vous n'êtes pas vacciné, soit vous présentez votre attestation de vaccination. Donc voilà un peu ce qui est dit aujourd'hui dans le cadre de cette mesure gouvernementale. En ce qui concerne maintenant euh, la montée qui pourrait venir des enseignants, je reviens encore sur le propos que le ministre d'État a dit, lorsque le gouvernement prend des mesures de protection et de prévention collective, nous avons du mal à comprendre pourquoi euh, il y aurait une montée euh, de... de revendications. Ces mesures qui sont prises aujourd'hui sont prises pour euh, euh, prévenir une pandémie internationale, planétaire. Le Gabon n'est pas une exception. Et là, le gouvernement a la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir protéger le plus grand nombre d'entre nous. Donc, Nous pensons que normalement, après ces explications, nous invitons plutôt au dialogue social à l'écoute, à la concertation, plutôt qu'à des mouvements qui ne se justifient pas dans un contexte d'adoption de mesures dédiées à la protection de plus grand nombre et à une question d'enjeu national de protection et de santé collective. Voici ce que nous, nous pouvons dire sur ces mesures-là. Je vous remercie. Merci à Madame Madeleine Baird, le ministre de la Fonction publique. Nous allons poursuivre avec l'intervention du ministre du Tourisme, M. Pascal oueny Merci. Je voudrais, avant de, de dérouler euh, mes réponses, remercier euh, les journalistes euh, de la presse locale pour euh, la pertinence de leurs questions. Première question m'a posé la question de savoir quelles sont les précautions prises pour les passagers internationaux qui viennent au Gabon. Comme vous le savez, depuis euh, plusieurs mois maintenant, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions pour sécuriser euh, l'arrivée des passagers qui viennent au Gabon, tant pour les protéger contre eux-mêmes, mais aussi pour les protéger dans le cadre de la contamination. Trois éléments forts euh, euh, ont ont été euh, choisis par le gouvernement pour protéger les populations. La première, c'est de pouvoir, en arrivant, effectuer un test PCR qui confirmera effectivement la négativité de la personne qui vient de l'international. La deuxième chose, en attendant bien évidemment euh, que le test euh, soit mis à la disposition de la personne, c'était le confinement. Avant le 15, le confinement était de 24 heures à travers cette quarantaine. Et à partir du 15, il y aura une quarantaine de cinq jours. Donc désormais, les personnes non vaccinées qui rentreront au Gabon devront euh, faire l'objet d'une quarantaine de cinq jours avant de pouvoir effectivement aller à l'extérieur euh, euh, de, de l'aéroport ou de Libreville. Ensuite, il y a toutes les précautions qui ont été prises par le ministère du Tourisme, notamment la mise en place d'un guide d'hygiène pour accompagner toutes les mesures sanitaires qui ont été prises par le COPIL. Ces différents éléments font en sorte aujourd'hui que tous les passagers qui viennent de l'international sont sécurisés dans les hôtels et peuvent sortir vaquer à leur occupation, sans contrainte aucune du fait que nous vérifions effectivement la négativité de leur test PCR ou s'ils ont effectivement une carte vaccinale. La deuxième question qui m'a été posée, c'est pourquoi un vacciné doit-il encore effectuer un test PCR Je parle là sous le contrôle du ministre de la Santé. Il est bien dit que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas attraper la Covid-19. Le vaccin, bien évidemment, a pour objectif de ne pas avoir une forme grave de la maladie. Donc la nécessité pour ceux qui viennent de l'international de se faire vacciner, ou de passer un test PCRR, c'est pour confirmer effectivement à nouveau la négativité du test qu'ils ont fait à l'international avant de rentrer sur le territoire gabonais. Vous m'avez posé une question sur l'appui financier au secteur tourisme. Il y a bien évidemment euh, plusieurs mois maintenant, le gouvernement gabonais avait mis en place une enveloppe de 250 milliards pour l'ensemble des entreprises en difficulté et le secteur tourisme n'était pas en reste. C'est dans ce cadre-là et selon un certain nombre de prérogatives et de principes pour pouvoir obtenir un accompagnement que euh, le secteur tourisme a été accompagné. Bien évidemment, tous ceux qui n'avaient pas euh, les éléments requis n'ont pas pu euh, faire l'objet d'un accompagnement. Mais il faut savoir que dans le cadre euh, du ministère dont j'ai la responsabilité, nous avons mis un accompagnement pour accompagner les touristes, le secteur tourisme en difficulté dans le cadre... Euh, d'une aide à la décision ou une aide à la négociation. Donc, au niveau de la SEG, au niveau du secteur bancaire, euh, dans d'autres domaines, nous avons pu accompagner le secteur tourisme en difficulté, sachant que le ministère est ouvert et que nous continuons davantage à travailler avec euh, l'ensemble des ministères qui sont associés, notamment le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, pour trouver euh, des solutions sur mesure à, à certains établissements touristiques qui rencontrent de fortes difficultés. La quatrième question euh, euh, qui nous a été posée était de savoir pourquoi effectivement... Euh, alors, quatrième... alors, on nous a posé la question de savoir euh, pourquoi euh, ouvrir le, se le secteur touristique Pourquoi des gens viennent au Gabon dans la mesure où le secteur tourisme est fermé bien, Vous savez qu'il y a des, des résidents qui sont à l'extérieur et qui désirent rentrer dans leur, dans leur pays, notamment au Gabon. Mais il y a aussi des, des hommes d'affaires qui viennent au Gabon, qui participent au développement économique qu'on ne peut empêcher de laisser rentrer euh, dans le territoire. Donc, effectivement, le secteur tourisme n'est pas ouvert mais nous avons mis euh, des, des ouvertures périphériques pour accompagner les établissements touristiques à pouvoir, euh, dans certains cas, euh, déployer leur activité. Cinquième question. L'état des lieux de la quarantaine. Je dirais que de juin à novembre 2021, c'est 23 095 personnes qui sont rentrées sur notre territoire. À juin, c'est 70% des personnes qui étaient confinées dès lors qu'ils rentraient sur le territoire euh, gabonais, faute de passe vaccinal. Aujourd'hui, on peut dire que c'est seulement 20% de ces personnes qui euh, vont en quarantaine. Ce que veut dire, premièrement, comme l'a dit euh, le ministre de la Santé, c'est que je, les gens ont bien compris que pour rentrer au Gabon, euh, la meilleure des choses, c'est d'être vacciné pour euh, pouvoir bénéficier d'une forme de liberté dans le cadre de l'exécution et de déploiement d'un certain nombre d'activités. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. La dernière question, c'est euh, les structures hôtelières bafouent, euh, comme on me l'a dit, les mesures barrières. Je crois que le gouvernement a été clair. Nous avons défini un cadre qui est clair pour les structures hôtelières. Les structures hôt hôtelières doivent accueillir euh, les passagers internationaux dans le cadre d'une quarantaine qui hier durait 24 heures et qui à partir du 15 sera de 5 jours. Dans ce cadre-là, une brigade mixte du COPIL euh, fait la ronde de l'ensemble des hôtels pour vérifier d'une part si le protocole sanitaire est respecté et euh, de vérifier effectivement si le guide d'hygiène qui accompagne ce protocole sanitaire aussi est respecté dans la mesure où dans le cadre de cette brigade du COPIL nous avons des éléments du tourisme qui y opèrent. C'est la raison pour laquelle nous pouvons vous souligner que la majorité des hôtels respectent le protocole sanitaire. Il y a des hôtels, effectivement, qui ne sont pas en ligne avec ce protocole sanitaire. Eh bien, ils sont sanctionnés ou ils sont radiés de la plateforme STR Africa dans le cadre de la réservation. Je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie. Merci au ministre du Tourisme, Pascal Ouani-Ambourouin. Nous passons la parole de suite au ministre du Commerce des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, M. U. badinga Madilla. Bien, merci, M. le ministre Mesdames et Messieurs les ministres. Euh, le représentant de... Gabon en télévision m'a posé deux questions. La première avait trait à l'augmentation qu'il aurait observé des prix des produits notamment qui sont issus de la production locale. Je voulais préciser dans un premier temps que nous sommes devant un phénomène c'est-à-dire cette crise liées à la COVID-19, qui a des répercussions, pas seulement au niveau de la santé, comme vous le savez, mais également au niveau économique. Au niveau global, il est important que vous sachiez qu'il y a une tendance générale à l'augmentation des prix. Vous avez, à cause justement de cette crise, de l'augmentation soudaine de la demande de certains produits et aussi de certains phénomènes de spéculation au niveau global des prix de beaucoup de produits qui se sont élevés fortement. Les matières premières, le blé, euh, d'autres produits également qui rentrent dans les processus de fabrication des produits que nous consommons dans nos pays. Un autre phénomène aussi, c'est l'augmentation des coûts de transport et de logistique, qui fait qu'au niveau international, il y a une pression euh, sur les prix de certains produits de première nécessité. C'est ce phénomène que vous observez au niveau des marchés, où il y a effectivement une tendance, une pression, euh, à la hausse de certains produits. Qu'est-ce que fait le gouvernement Le gouvernement, comme vous le savez, depuis quelques années, a pris l'option de protéger les prix euh, des produits de première nécessité. Le blé, qui permet de, faire, euh, de fabriquer le pain, l'huile également, et d'autres produits comme le riz et les pâtes. Ces produits font l'objet d'un agrément qui permet une défiscalisation et qui protège ainsi les consommateurs. Venons maintenant à la problématique de l'huile. L'huile que vous voyez sur les marchés est originaire de deux sources principales. Effectivement, grâce aux efforts, la direction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Nima, le Gabon, depuis quelques années, s'est hissé au niveau des producteurs d'huile raffinée. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il est important d'encourager le « made in Gabon euh, ». Des sociétés dont l'une d'entre elles, effectivement, euh, produit de l'huile raffinée qui est issue de nos plantations, de l'huile de palme. Ce que je me dois de vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons effectivement observé une, euh, euh, des difficultés de production d'un opérateur qui euh, fournit l'huile de palme raffinée sur les marchés gabonais. Depuis lors, le gouvernement a répondu euh, à, cette, euh, à ces difficultés par un contrôle de l'approvisionnement des marchés. Nous avons, et l'opérateur c'est Olam Palme Gabon, avec lequel nous avons travaillé pour que les produits ne manquent pas sur les marchés. Nous avons euh, signé une autorisation d'importation de 3 000 tonnes d'huile raffinée, pour que, toujours dans l'objectif de faire en sorte que l'huile raffinée, L'huile de panne raffinée ne manque pas, parce que c'est un produit de première nécessité. En contrepartie, l'opérateur est en train d'augmenter à, à ses investissements et ses situations en train d'être résorbées au niveau de la production. Au mois de janvier, nous, nous arriverons à un niveau effectivement qui permet à nouveau de couvrir les besoins en production au niveau local. Bien évidemment, quand il y a des phénomènes de rareté de cette manière, vous savez, cela donne lieu à de la spéculation. Vous avez pu observer sur différents marchés des phénomènes de spéculation, notamment de la part de certains grossistes, ce que nous avons condamné et nos équipes conjointes du ministère de l'Économie, qui s'occupent des prix, donc la Direction générale de la consommation, et la Direction générale du commerce se sont mises ensemble pour lutter contre ce phénomène de spéculation qui a été observé. En conséquence, pour répondre à votre question sur l'huile de palme raffinée, cette huile est un produit de première nécessité qui est réglementé. Son prix n'a pas augmenté. Le prix de l'huile de palme raffinée sur les marchés est de 1100 francs CFA. Seulement, effectivement, vous avez sur les marchés ces phénomènes de spéculation contre lesquels nous luttons. Parce que malheureusement, quand il y a crise, il y a certains opérateurs qui ne jouent pas le jeu et essayent de profiter de la faiblesse des populations. Et le gouvernement, chaque jour, par le biais des équipes conjointes du ministère de l'Économie et du ministère du Commerce, essaye de lutter contre ces phénomènes. Et le problème de la baisse de la production est résorbée aujourd'hui et je tiens à vous rassurer. Mais il n'y a pas que l'huile de palme raffinée, vous avez plusieurs types d'huiles effectivement, qui sont importées, notamment les huiles à base de soja, d'olive de, et autres. Ce sont des huiles qui sont d'un niveau un peu plus élevé, qui sont importées normalement et effectivement, Certaines de ces huiles subissent la loi de l'offre et de la demande. Mais il faut quand même reconnaître que le gouvernement essaye de rentrer dans un dialogue très serré avec ses opérateurs et certains d'entre eux, notamment au niveau des grandes surfaces, essayent de maintenir, de forcer effectivement que le prix n'ait pas à augmenter. Même si vous le savez, je me dois de vous dire effectivement que nous opérons dans un contexte global de pression à la hausse sur les prix. Ce n'est pas seulement au niveau du Gabon. C'est le cas au niveau du Cameroun, au niveau de, du Congo, du Sénégal, des autres pays africains, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des effets économiques désastreux, certes, de la Covid. Ça touche aussi des secteurs comme le blé, le pain, où, avec les opérateurs locaux, nous essayons de maintenir le dialogue pour que des hausses, inconsidérés de ces prix de première nécessité ne viennent pas impacter sur le, euh, le panier de la ménagère. Voilà ce que je peux vous dire concernant votre première question. La deuxième question, vous avez posé le problème du soutien de, au PME. Vous savez que le gouvernement, dès la survenue de cette crise, a mis en place un plan de riposte économique qui a été graduel. Et nous évoluons au fur et à mesure. Nous avions une première série de mesures qui avaient été mises en place pour accompagner les opérateurs pendant le confinement du Grand Libreville. Nous avons dépassé cette phase grâce aux efforts des uns et des autres et aux informations de temps en temps rassurantes, puisque malheureusement, malgré tous les efforts de mon collègue, ces vagues de covid continue à être là et aujourd'hui il est en train de nous prévenir de la quatrième vague. Mais vous le savez bien que chaque fois que nous sommes parvenus dans une situation de maîtrise sanitaire, le gouvernement a pris la mesure de procéder à la libéralisation ou à l'ouverture de certaines activités. Aujourd'hui, nous pouvons être observés que les bars, les... Euh, Hôtels qui étaient fermés à l'époque et toutes les autres activités aujourd'hui sont ouvertes. Les boîtes de nuit à partir du 15 décembre seront ouvertes à condition pour les propriétaires d'être vaccinés et de vacciner leur personnel à condition pour les usagers de détenir une carte de vaccination. Aujourd'hui, effectivement, toutes ces mesures d'ouverture ont pour vocation de permettre à ces PME qui exercent de pouvoir à nouveau faire du chiffre d'affaires. Mais la condition, les ministres d'État, le ministre de la Santé et mes collègues l'ont rappelé ici, aujourd'hui, c'est d'appliquer de manière stricte les protocoles sanitaires. Parce que, nous l'avons déjà dit plusieurs fois ici, la condition pour continuer à développer l'activité économique, les commerces, c'est d'appliquer de manière stricte les protocoles sanitaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si nous ne faisons pas les efforts d'être vaccinés, de faire vacciner nos, euh, nos employés, de s'assurer de l'application des mesures prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'accès au commerce et autres structures, la conséquence, c'est que ça sera difficile de maintenir et d'éloigner ces vagues qui sont de plus en plus, euh, qui viennent euh, de manière implacable. Et c'est ça, effectivement, qui fait qu'à un moment, le gouvernement se retrouvera dans une situation de prendre des mesures pour prévenir l'expansion du... Mais nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, effectivement, de permettre aux PME d'exercer leurs activités. De manière structurelle, euh, je voudrais vous informer également qu'une autre mesure du chef d'État, euh, qui était... Liée à la mise en place d'un fonds pour les PME, aujourd'hui est effective. Le fonds Ocumé Capital de 20 milliards de francs CFA, aujourd'hui, a été réformé de telle manière à ce qu'une partie, 12 milliards, soit utilisée comme fonds de garantie et 8 milliards de fonds CFA comme fonds pour aider les PME. Et si vous avez bien suivi, il y a quelques temps, le fonds Ocumé Capital a sélectionné une dizaine de PME qui est la première cohorte bénéficiant justement de ce programme appelé Programme des champions nationaux. Voilà pour répondre à votre question. Je vous remercie encore une fois. Merci à M. Madiya. Nous allons de suite passer, et pour finir, au transport avec le ministre Chris Constant Payer. Merci. Monsieur le ministre d'État, madame et Monsieur les ministres, quatre questions m'ont été posées. La première d'entrée porte sur le variant Omicron. Il m'est demandé pourquoi attendre avant de réduire les, à nouveau les fréquences de vol. Cette euh, première interrogation me suggère de venir à l'interrogation inaugurale à cette conférence de presse, adressée au ministre d'État, au ministre de l'Intérieur, question qui portait notamment euh, sur euh, euh, la, la, la, la, la, la possibilité... Non, qui, qui portait à savoir si les mesures prises par le gouvernement étaient compatibles avec la volonté de relance de l'économie. Et je crois que le choix fait par le gouvernement de passer de deux fréquences hebdomadaires par compagnie à cinq vols hebdomadaires par compagnie répond à cette interrogation inaugurale. Le gouvernement a été bien conscient de ce que l'industrie aéronautique était en réelle souffrance et les emplois de nos concitoyens qui exerçaient au niveau des opérateurs aéronautiques devenaient en danger. Et c'est pour cela que, conscient à la fois de l'éveil des populations gabonaises, conscient des de la propension des voyageurs internationaux à se faire vacciner et, conscient des stratégies mises en place par le gouvernement pour infléchir la courbe de progression de la pandémie, le gouvernement a cru utile d'ouvrir la fréquence des vols de 2 à 5 par semaine et par compagnie. Nous espérons, après avoir fait cela, que l'industrie aéronautique se portera mieux que les emplois de nos concitoyens seront préservés et que, naturellement, la lance économique dans ce secteur-là se fera. Voilà les éléments de réponse à la première interrogation. Ensuite, quid des transporteurs qui ne souhaitent pas se faire vacciner La réponse à cette deuxième interrogation est contenue dans les dispositions combinées de l'arrêté 57 de juin 2020 et de l'arrêté 206 du 4 novembre 2020 qui, celui-là, institue le couvre-feu sur l'étendue du territoire national. Pour les transporteurs, nous souhaitons pas se faire vacciner. Naturellement, ceux-ci devront observer toutes les mesures qui ont été instituées dans le transport routier, notamment, la limitation du nombre de passagers et naturellement, la limitation du temps de travail. Ces personnes n'étant pas exemptées par les contraintes des horaires du couvre-feu. Or, nous avons reçu ces transporteurs-là à titre personnel déjà, ou escalité, mais également dans le cadre de la cellule de veille économique euh, qui a été instituée par le gouvernement, justement, pour essayer de ressentir toutes les préoccupations des opérateurs économiques. Et au nombre des, des, des plaintes soulevées par ces transporteurs-là, il y avait ces contraintes-là de temps, donc la limitation de leur temps de travail. Je pense donc qu'il serait de bon loi que pour maximiser leur recette, augmenter leurs recettes journalières, que ces transporteurs routiers puissent se faire vacciner. Cela leur permettrait naturellement de travailler au-delà des heures de couvre-feu. Troisième question, les transporteurs à OIM, bon, avec IVECO, permettez-moi de combiner cette question avec la dernière, celle relative à la gratuité des transports uniquement à Libreville, j'allais préciser dans le grand Libreville, pour indiquer que le chef de l'État ainsi que Madame le Premier ministre, chef du gouvernement ont à cœur la situation de leurs compatriotes. Le bien-être collectif des Gabonais. Malheureusement, nous sommes, en l'occurrence, obligés d'agir sous la contrainte. Quelle est-elle Eh bien, il s'agit de la contrainte du volume du parc automobile. Si le nombre de bus, notamment des opérateurs publics de transport, était suffisant, soyez rassurés, mesdames, messieurs, que le gouvernement étendrait la mesure de la gratuité du transport à toutes les provinces de notre pays. Malheureusement, comme je le disais, nous avons un parc qui euh, ne nous conduit qu'à desservir euh, le grand libre-ville. Et c'est pour cela que vous constatez qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, eh bien, cette gratuité euh, n'est pas effective. C'est vraiment le seul motif. Voilà, euh, mesdames, messieurs, merci pour les questions posées. Merci à monsieur le ministre du Tourisme. Nous sommes parvenus au terme de notre conférence de presse qui portait sur la riposte sanitaire. Et pour clore ces moments, nous allons donc faire intervenir et rappeler Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Lambert-Noël mata Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, je voudrais un guide de conclusion. Vous interpeller tous afin que nous ne nous éloignions pas de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est un retour à une vie normale. Notre pays est passé des mesures extrêmement contraignantes, au début de la souvenue donc de cette pandémie, à des mesures plus allégé. Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Nous recommandons la vaccination. Le ministre de la Santé tout à l'heure, dans sa présentation, a fait état des progrès notables de la vaccination. La vaccination. N'empêche pas la contamination, mais la vaccination empêche de contracter des formes graves qui endeuillent nos familles. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous inviter, vous, femmes et hommes de médias, à vulgariser ces nouvelles mesures qui ont été prises. Mesures qui ont pour objectif la préservation de la santé de chacun d'entre nous, de l'ensemble des populations. Des mesures qui ont été prises pour une relance des activités à la fois économiques, culturelles, sportives. Donc je dirais un retour progressif à une vie normale. Contrairement à ce que pense une certaine opinion, l'engouement est observé, ce ras-de-marée vers le centre de vaccination montre qu'il y a une totale adhésion de la population aux mesures édictées par le gouvernement. Et dites-vous bien que dans cette frange d'individus, de personnes qui appellent ou appelleraient à occuper la rue, mais la majorité est vaccinée. On peut donc penser qu'il y a certainement d'autres dessins politiques ou partisans. J'ai été instruit donc par la chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba et Madame la Premier ministre, pour coordonner cette conférence de presse. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Merci encore. Mesdames et Messieurs, la presse, merci à vous d'avoir effectué le déplacement. Nous allons demander aux membres du gouvernement de se tenir debout pour la photo de famille. photo de famille s'il vous plaît, vous pouvez légèrement avancer, juste, c'est parfait. Merci à tous d'être venus si nombreux pour avoir pris part à notre conférence de presse sur la riposte sanitaire. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement vont à présent se retirer. Merci.